Il est temps maintenant de la période de questions orales. La chef de l'opposition officielle, merci, Monsieur le Président. Je voudrais, de la part de l'opposition officielle, euh, offrir nos condoléances à la famille UREC. C'est une nouvelle très triste qu'on vient d'entendre. Nous avons tous euh, nous pensons tous à la famille de Monsieur Ureck. Monsieur le Président, ma question est au Premier ministre. J'espère qu'il va saisir cette occasion pour répondre à cette question personnellement, parce que c'est lui qui est redevable. Quand est-ce qu'il a appris que le coût d'annuler les... Projet d'énergie verte a, augment, euh, augmentera à au moins 231 millions de dollars. Au premier ministre. Merci, M. le Président. Euh, je voudrais aussi présenter nos condoléances à la famille de M. Yurek. On pense à toute la famille dans ce euh, moment très triste pour eux. Je suis tellement fier qu'on a annulé la loi sur l'énergie verte, la taxe sur le plafonnement et l'échange, et que nous avons aussi permis d'économiser 590 millions de dollars pour les contribuables. C'est de l'argent qui, qui aurait dû être payé par les contribuables qui travaillent très fort. Ces et éoliennes ont été imposées par les, sur des collectivités qui ne les voulaient pas, et la raison pour laquelle les gens font leur ménage le soir à 9h à 10h, c'est parce que l'ancien gouvernement imposait des tarifs d'électricité bien trop élevés qui profitaient d'eux. Nouvelle question complémentaire. L'année dernière, le gouvernement Ford a prétendu qu'il n'y aurait aucun coût à l'annulation de ces contrats. Nous savons maintenant que le coût euh, s'élève au moins à 231 millions de dollars et maintenant, le premier ministre ne nous dira pas quand il l'a découvert, le gouvernement a mis de côté 231 millions de dollars pour ses euh, frais d'annulation. Ma question est à savoir, est-ce qu'il y aura d'autres frais d'annulation l'année prochaine? Euh, au premier ministre, encore une fois, Monsieur le Président, la raison pour laquelle on a les tarifs d'électricité les plus élevés, c'est à cause des libéraux et des néo-démocrates. Ils ont conçu ce plan qui a détruit l'énergie, dans la province, nous avons tenté de lever des fonds à New-York et les gens ont dit même si on essayait de détruire le portefeuille de l'énergie, personne n'aurait pu le faire aussi bien que l'ancien gouvernement libéral de la province et le gouvernement libéral actuel. Il y a des milliards et des milliards de dollars qui ont fui la province et les néo-démocrates sont pour cela… Ils ont imposé des frais de 790 millions de dollars sur les contribuables. Encore une fois, c'est les contribuables qui ont à payer cela. Il n'y a jamais eu un plus grand transfert de richesses aux contribuables, aux initiés. Et c'est à cause des néo-démocrates et des libéraux complémentaire. Il semble que les conservateurs ne comprennent pas parce que c'est eux qui ont commencé à vendre et à privatiser leur système, le système de l'énergie et c'est ce qui a entraîné l'augmentation des tarifs en électricité. Mais nous, nous parlons de, du leadership de ce premier ministre lorsque le monde... Euh, aller dans la voie, de, dans la direction des énergies vertes, euh, des initiatives d'énergie renouvelable, parce qu'on est aux prises avec une crise climatique, ce gouvernement a retiré 231 millions de dollars des écoles et des hôpitaux, et le, ils ont donné à des entreprises privées qui peuvent détruire les projets d'énergie verte et de ne pas offrir plus d'électricité à l'Ontario. Et maintenant, le premier ministre euh, a dit qu'il ne pourrait pas être plus content de tout se gâcher. Pourquoi est-ce que le premier ministre manque tellement de respect envers les Ontariens? Au premier ministre, les seules personnes qui ont été auxquelles on a manqué de respect, c'est les néo-démocrates et les libéraux qui l'ont fait envers les Ontariens. Et comme je l'ai mentionné, dans ma réponse précédente, il n'y a jamais eu de autant de transferts de richesses des contribuables aux gens initiés, des amis des libéraux et des néo démocrates Ils gagnent des dizaines de milliers de dollars sur le dos des contribuables. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons économisé 790 millions de dollars pour les contribuables avec l'annulation de ces projets d'éoliennes, qui étaient terribles. Nouvelle question. Leader de l'opposition. Ma question est aussi au premier ministre. Les gens de l'Ontario ne peuvent pas croire ce gouvernement lorsqu'il s'agit de, des coûts liés à l'annulation de ces projets. Comme le premier ministre l'a mentionné ou le sait, il peut demander une enquête de la générale. Hier, le gouvernement a refusé de le faire. Aujourd'hui, j'espère que le premier ministre va démontrer du leadership. Est-ce qu'il va faire ce qui s'impose hein? pour les Ontariens? qui ont, sont, se sont vus retirer 231 millions de dollars à la suite de ce gouvernement, les, des décisions de ce gouvernement, et est-ce qu'il va demander à la vérificatrice générale de confirmer les chiffres et de faire un examen complet de l'annulation de ces contrats? au premier ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, la raison pour laquelle il y a 272 000 personnes qui travaillent, c'est parce qu'on s'est penché sur le dossier de l'énergie et de tenter d'économiser de l'argent au lieu d'augmenter les coûts. Chaque entreprise, chaque personne à qui j'ai parlé durant l'élection, la plus grande préoccupation, c'était les, les frais liés à l'électricité. C'était rendu une question de chauffer ou de manger pour les gens. Quelqu'un est en pleurs. Ils m'ont montré la facture. Ils, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas la payer. Et c'est à la suite des dépenses irresponsables de la part des libéraux et des néo démocrates Nous avons permis d'économiser 790 millions de dollars complémentaires. Bien. Il semble que cette personne est toujours en pleurs parce qu'il y a eu une augmentation de 2 la semaine dernière des tarifs d'électricité lorsque l'ancien gouvernement a refusé de démontrer les frais réels de l'annulation des centrales au gaz. Le premier ministre, à l'époque, ne pouvait pas s'empêcher de dire qu'il n'y avait aucune redevabilité. Il a dit que les Ontariens en on avaient profité d'eux. Et il a dit, j'ai hâte de pouvoir ramener un gouvernement responsable pour les Ontariens. Et maintenant, comment est-ce que comment est-ce que cette même personne, maintenant qu'il est dans le fauteuil du premier ministre, peut-il possiblement justifier de refuser? de demander à la vérificatrice générale de vérifier les comptes et d'assurer que les Ontariens savent combien ce gâchis en électricité va leur coûter. Veuillez reprendre vos places. Le premier ministre, pour la première fois en 15 ans, les Ontariens voient de la responsabilité de la redevabilité de la part d'un gouvernement. On a économisé. On a économisé 7, 6 milliards de dollars pour les contribuables. On a réduit les impôts, on a réduit les fardeaux administratifs. L'économie se porte super bien. Nous avons besoin de plus de gens pour combler les postes actuels. On ne peut pas... Tenir, garder l'élan avec l'économie qui se porte tellement bien. Mais les néo démocrates ont appuyé les décisions des libéraux 98 du temps. Ils ont appuyé la décision de l'annulation des centrales au gaz et le blâme d'avoir fait fuir les emplois par le passé. Mais maintenant, l'économie se porte très bien. Nous sommes un moteur économique. À cause de toutes les politiques qu'on a mises en œuvre. Dernière complémentaire. Merci. Peut-être que le gouvernement ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'on abolit des postes d'eau fonctionnaires, on réduit la redevabilité. Et c'est justement ce que le premier gouvernement a déposé alors qu'ils sont entrés au pouvoir. Mais cela ne change pas le fait que le gouvernement, les gouvernements partout dans le monde, font tout ce qu'ils peuvent pour mettre en œuvre des politiques d'énergie renouvelable, tandis que ce gouvernement a dépensé 231 millions de dollars pour annuler des projets d'énergie renouvelable. C'est une somme suffisante pour réparer toutes les écoles à Etobicoke Nord et à King Vaughan. Lorsque les gens veulent un gouvernement transparent, le gouvernement Ford, tout comme l'ancien gouvernement libéral avec les centrales au gaz, décide de ne rien faire de d'empêcher qu'il y ait plus de redevabilité, de transparence et Le premier ministre peut trouver une solution à ce problème en demandant à la vérificatrice générale de se pencher sur les comptes. Et ma question est à savoir, est-ce qu'il va le faire? Au premier ministre, nous avons économisé 790 millions de dollars pour les contribuables de l'Ontario. Et malheureusement, on n'a pas été élu il y a dix ans parce qu'on ne se trouverait pas dans ce euh, dans cette situation malheureuse financière. Nous sommes en train d'augmenter des investissements en éducation, l'économie se porte bien, il y a plus d'emplois qu'on qu a des gens pour combler ces postes. Donc, on va continuer de se pencher sur les efficacités. Et si on a la chance d'annuler toutes les éoliennes, parce que c'est tout à fait irresponsable. Nous payons euh, beaucoup plus quatre 80 cents par kilowattheure comparé à 7 heure Et il n'y a personne qui est d'accord avec cela, ces augmentations des tarifs au profit des euh, producteurs d'électricité. Nouvelle question, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Hier, le ministre de l'Éducation a refusé de dire que ces gestes sont en train de saboter le processus de négociation collective. Il a annulé des réunions à la dernière minute à, à faire des propositions qui étaient tout à fait déraisonnables. Le premier ministre n'a pas à tenir une conférence de presse pour nous démontrer qu'il n'a aucune intention de négocier avec les syndicats et les enseignants est-ce que le premier ministre va admettre que le, la seule entente qu'ils veulent, c'est de mettre à pied les enseignants et d'augmenter les tailles de classe? Ministre de l'Éducation? Je voudrais rappeler à les députés d'en face que c'est notre gouvernement qui a eu une entente avec le SCFP en négociant de bonne foi et on doit tenir cela en compte. C'est notre gouvernement qui a fait des propositions raisonnables avec les syndicats parce que nous croyons que l'éducation, on ne devrait pas l'arrêter parce que les négociateurs ne peuvent pas arriver à une entente. C'est pour cette raison qu'on a demandé qu'il y ait un médiateur qui se penche sur la question pour qu'on puisse avoir des ententes pour assurer que les élèves restent en salle de classe et d'arriver à une entente qui est raisonnable pour les contribuables. Complémentaire, Les, les parents ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent, ça ne importe pas ce qu'ils ont pu faire il y a un mois. Pour eux, ce gouvernement est, est méprise les parents, le refus de Revenir sur les décisions de réduction de compression en éducation on fait en sorte que les négociations sont à une impasse. Mais les parents, les enseignants sont toujours prêts à négocier et il y a encore du temps pour arriver à une entente qui renforce le système d'éducation. Est-ce que le premier ministre va renverser ses décisions et renverser les compressions et revenir à la négociation? À la table de négociations, ou est-ce que le, le Premier ministre croit que les élèves n'en valent pas la peine, le ministre de l'Éducation Les parents de notre promesse, province de Dundas à Davenport et toutes les euh, circonscriptions entre et se préoccupent et sont. Euh, pour eux, ça l'importe qu'on arrive à une entente, on investit plus dans ce budget qu'auparavant. On investit pour la santé mentale. Ils appuient toutes les améliorations que nous apportons. Ils appuient les initiatives pour tout ce qu'on fait en éducation. Nous assurons que les élèves puissent atteindre leur potentiel et qu'ils puissent avoir de bons emplois à l'avenir. La prochaine question, député de Burlington. Merci beaucoup. Monsieur le Président, j'ai une question euh, au Premier ministre et euh, joyeux anniversaire un petit peu en retard pour commencer. Monsieur le Premier ministre, je sais que notre gouvernement et vous ont fait de la question de l'unité nationale et les euh, intérêts euh, régionaux à travers le pays comme étant une priorité. On a vu des euh, di euh, divisions et un sens de un manque d'unité à travers le pays. On l'a vu dans un article, dans un sondage de Global Mail Environics, qui a indiqué que la désunité au pays est une question importante. Lorsqu'on a posé la question à propos la direction du pays, il y a deux ans, il y avait une différence de 11 points entre les régions et maintenant, c'est entre 20, euh, cet écart, c'est de, de 28 points. Pouvez-vous parler de l'annonce historique que vous avez faite ce matin à propos de ce que euh, les démarches que vous prenez pour euh, unir le pays de nouveau? Merci à la députée de Burlington. Les gens... Euh, les gens sont heureux de cela. Euh, tout d'abord, Monsieur le Président, je voudrais euh, féliciter les nominations du, euh, la nomination du ministre fédéral hier. On a hâte de travailler avec le gouvernement fédéral, de faire travailler nos ministres dans cette euh, démarche. On veut créer de l'infrastructure et on veut se concentrer sur ce qui compte l'infrastructure, les transports en public, la largeur de bande. Comme nous, nous avons toujours dit, ce qui est bien pour l'Ontario, bien pour le Canada. Et ce qui est bien pour le Canada, c'est bien pour l'Ontario. Et j'ai très hâte de rencontrer les premiers ministres ici à Toronto pour la première fois depuis très longtemps. Je me souviens pas de la dernière fois que tout le monde s'est rencontré ici. Ce sera merveilleux. Mais il faut respecter les préoccupations des gens de l'Ouest. Il faut respecter les gens de l'Est également. Moi, je pense qu'on peut toujours trouver un terrain commun quand on se rencontre parce qu'on s'entend très bien ensemble. Monsieur le Premier ministre, ça, c'est une nouvelle historique et démontre que l'Ontario joue un rôle important dans la fédération. Comme nous savons, euh, euh, les premiers ministres de l'Ontario ont toujours joué un rôle important à soutenir l'unité nationale. Ça, con, euh, je, ça comprend la, le leadership du Premier ministre Robarts et Bill Davis, et euh, en 1982, David Peterson, avec, et Bob Ray avec le Lac-Mitch et Bob Harris euh, suite au référendum du, au Québec en 1995. Pouvez-vous nous parler des nouvelles priorités de ce Conseil sur les relations euh, fédérales, provinciales et comment ça va toucher euh, l'Ontario et ses intérêts? Réponse. Nous, euh, nous pensons qu'il y a des domaines clés où nous pouvons travailler en, euh, ensemble. Nous avons euh, parlé avec le. Premier Premier ministre, on a trouvé beaucoup de terrains communs afin d'appuyer les Ontariens et Ontariennes et les Canadiens et Canadiennes. Et il y a l'expansion. Euh, euh, euh, des transports en commun, le métro de Toronto, mais on aura besoin de soutien du fédéral afin de recevoir euh, un financement de 40 à travers, euh, grâce au programme d'infrastructure fédérale. Il faut commencer les travaux, il faut surmonter les problèmes et commencer à servir les gens de l'Ontario. Il faut aussi se concentrer sur les soins de santé. Il n'y a aucune province qui peut euh, s'en occuper toute seule. On a un excellent ministre qui va mettre fin aux soins de santé dans les couloirs. Député de Hamilton West, Ancaster, Dundas. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai une question au Premier ministre. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Les gens de Hamilton ont appris hier soir une nouvelle inquiétante. 24 milliards litres, euh, de litres de déchets non traités. Euh, entre dans le, la rivière Chinook et Paradise. Euh, quand est-ce que le ministre a été mis au courant du fait que euh, de l'eau non traitée rentrait dans l'eau de Hamilton, les eaux usées? rentrer dans le système d'eau à Hamilton. Tout d'abord, je pense à mon collègue Jeff aujourd'hui. C'est le rôle euh, du ministère de s'assurer que la ville de Hamilton prenne toutes les démarches nécessaires pour euh, nettoyer euh, ce déversement d'eau usée et réparer les... Euh, le matériel. Euh, la ville a signalé ce, ce déversement le 18 juillet 2018. Peu après, on a ordonné à la ville de quantifier la quantité euh, d'eau usée et ce qui se trouvait dans l'eau usée qui était déchargée dans cette euh, voie d'eau et euh, évaluer les types d'atténuation du problème et de soumettre soumettre un rapport à identifier ce qu'ils allaient faire pour euh, remédier aux problèmes et ce travail se poursuit. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je reviens au Premier ministre. Puisque le Premier ministre n'a pas répondu, ce qu'on a entendu maintenant, c'est que le ministère est au courant depuis plus d'un an et demi que 10 000 piscines olympiques d'eau usée rentrent dans l'approvisionnement en eau potable de Hamilton. C'est plus qu'inquiétant que le ministère était au courant depuis plus qu'un an. Ils savaient ce qui se passait, mais ils ont refusé de le rendre public. Ils ont refusé aider la ville à faire ce nettoyage d'urgence. Alors, comment ça se fait que le ministère n'a pas averti tout de suite les résidents de Hamilton qu'il y a eu un déversement et aider tout de suite euh, au nettoyage d'urgence? Monsieur le Président, euh, bon, la Ville a soumis de l'information euh, au ministère euh, et nous avons émis une deuxième ordonnance en 2019 pour demander la clarification les, les impacts et des recommandations pour l'atténuation, la mission et la surveillance. Ça a été envoyé à la direction des enquêtes du ministère. Je ne peux pas faire plus de commentaires pour le moment, mais nous allons ont commencé à continuer plutôt à travailler avec euh, l'unité de la santé de la ville de Hamilton et euh, l'instance euh, euh, environnementale de Hamilton pour mettre en place des actions euh, correctives. Député de Simcoe Gray. J'ai une question à poser au ministre de la Santé. Monsieur euh, le ministre, Jimmy de Work et Sasha Hoyen, de ma circonscription en deux jeunes fils qui souffrent de la fibrose en kyste qui... Euh, euh, détruisent euh, les poumons et mènent à une mort précoce. Le ministère de la Santé a attaché euh, des critères pour euh, prescrire un médicament euh, et, on étudie la, euh, cette ordonnance pour les gens au cas par cas, mais comme étant, on voit leurs enfants lutter euh, contre la maladie. Il y a un des fils qui participe à un essai et l'autre non. Est-ce que le ministre va ajuster les critères de prescription pour ces médicaments qui sauvent la vie et pas permettre aux bureaucrates de s'en occuper et aux fonctionnaires? Merci pour la question. Je sais que que c'est une euh, question importante pour beaucoup de familles à travers l'Ontario, y compris euh, vos euh, invités. J'ai hâte de travailler avec euh, des gens euh, qui s'occupent de la fibrose kystique. Je sais que le médicament Orkambi n'est disponible que dans des circonstances très limitées, mais lorsqu'on introduit un nouveau produit en Ontario, on doit passer par des essais cliniques, même processus, ce ne serait pas approprié pour un ministre de la Santé euh, de prendre des décisions. Je ne suis pas médecin, c'est ce aux, aux médecins de prendre cette décision, mais je peux vous dire que c'est une priorité pour le gouvernement. Et je travaille avec le sous-ministre adjoint euh, qui traite de l'approbation de ces médicaments et nous espérons vous donner une solution bientôt parce que je sais que c'est une question fort importante pour les ontariens et ontariennes. Bon, une, merci à la ministre pour cette question. Comme vous savez, madame la ministre, quand on était dans l'opposition, on a passé par ce même processus pour euh, le médicament calérico pour Matty Vanstone, qui est ici avec nous aujourd'hui. Ce qu'on a appris depuis ce temps-là, c'est que euh, au, euh, ce problème au fond, c'est-à-dire l'approbation des drogues pour euh, la fibrose kystique, euh, n'a pas été trouvé encore. On n'a pas trouvé la vraie solution. On a besoin de médicaments spéciaux un programme de médicaments spéciaux. Et je sais que la ministre est bien au courant de cela, Vertex et la compagnie qui euh, fabrique la plupart de ces médicaments pour la fibrose kystique. Mais c'est difficile pour mes commettants et les gens qui souffrent de cette maladie de comprendre que 18 autres pays en Occident couvrent ces médicaments en vertu de leur régime euh, de médicaments. Et le Canada, c'est un de, des seuls pays qui ne le fait pas. Euh, alors, j'encourage je, le gouvernement à être un chef de file au Canada et fournir ses, euh, euh, ses médicaments. Euh, la ministre, je me souviens de cette solution il y a plusieurs euh, années et je suis heureuse de voir que Madi est ici aujourd'hui euh, grâce à Calatico. On voudrait donner aux jeunes de euh, vivre une vie heureuse et en santé. C'est important pour le gouvernement de concentrer ses ressources et de fournir des médicaments qui vont permettre aux gens de vivre ces vies heureuses. Par rapport à KMBI, nous sommes en cours parler avec Vertex et on travaille avec le sous-ministre adjoint. Mon bureau travaille aussi là-dessus. Je sais que c'est une procédure très longue, surtout que d'autres euh, euh, instances ont déjà donné leur approbation. Nous espérons arriver à une solution plus tôt pour que Cambia soit euh, disponible. On pense aussi à Syndico et Trikafta, Syndico est euh, sous études de Santé Canada, l'autre non. Il faut que ça passe par ce processus là d'approbation, mais aussitôt que ces médicaments ont reçu l'approbation fédérale, on va en traiter rapidement au niveau provincial. Merci à vous et à vos euh, invités. Le député d'Aurora au, euh, Ridges Richmond Hill. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai une question aussi qui s'adresse au ministre de la Santé. Notre gouvernement travaille pour répondre aux inquiétudes des Canadiens à propos de notre système de santé publique. L'ancien gouvernement a négligé le système de santé qui en souffrait énormément. Nous sommes d'accord, je pense, pour avoir plus d'imputabilité et de transparence dans le système. Dans l'énoncé économique de l'automne, le ministre a proposé des changements qui permettraient une meilleure imputabilité dans le programme de soins de santé. Ces mesures vont euh, euh, empêcher une mauvaise facturation dans le système. Notre gouvernement s'engage à ce que les ontariens et ontariennes reçoivent la meilleure large, euh, euh, valeur pour euh, leurs impôts ministre de la Santé. Merci à Aurora, aux députés d'Aurora au covid Richmond. Notre gouvernement introduit euh, des changements pour que euh, le rameau soit plus euh, imputable et responsable. C'est un programme de 16 milliards de dollars qui représente plus que 25 euh, de toutes les dépenses en soins de santé et 10 de toutes les dépenses du gouvernement. C'est changements ont été mis de l'avant suite aux recommandations du vérificateur général. Depuis plusieurs années, le vérificateur général a vu des faiblesses dans les lois, les politiques et, euh, les, et les processus euh, qui euh, encadrent la facturation. Cette mauvaise facturation est souvent faite de façon inadvertante et pas... Euh, nous essayons euh, d'aider les fournisseurs à comprendre comment on doit faire une bonne facturation. Il est important pour euh, le gouvernement de s'assurer qu'on puisse euh, identifier toutes les dépenses des contribuables et récupérer l'argent euh, suite à une mauvaise facturation. Nous sommes les gardiens des contribuables de l'Ontario et nous prenons cela au sérieux. Merci la ministre pour répondre à cette question qui perdure depuis longtemps. Ces changements sont justes et raisonnables et vont s'assurer que les contribuables de l'Ontario vont pouvoir faire confiance au système de santé. Cela va renforcer les mesures d'imputabilité et vont assurer que le système sera solide aujourd'hui à l'avenir. Les principes de comptabilité, de transparence et valeur pour son argent sont des changements... Euh, de base ou des principes de base. Je sais que c'est important de s'assurer que l'argent est dépensé de façon euh, euh, sage et équitable. Voulez-vous nous expliquer les démarches qui ont mené à ces changements? Merci. Notre gouvernement travaille avec les, euh, les intervenants euh, comme l'Association médicale de l'Ontario pour euh, mettre en place de bons changements grâce à cette loi. Nous avons fait des consultations pendant plusieurs mois en, euh, auprès de l'Association médicale de l'Ontario. Nous avons inclus la période de récupération de, euh, à deux ans. Il y a un nouveau processus qui permet de compléter les vérifications en 12 mois et il y a d'autres changements aussi. Notre gouvernement va euh, euh, Apprécie tout ce que les, les médecins font pour la santé des Ontariens et Ontariennes, mais euh, nous sommes tous et toutes d'accord qu'aucun médecin ne devrait pouvoir facturer euh, de façon injuste. Il faut euh, un bon processus de vérification pour que l'argent des contribuables soit dépensé euh, correctement. Merci. Prochaine question. J'ai une question au premier ministre. Euh, la loi sur l'intégrité des députés dit que euh, tous les membres doivent mettre leurs actifs dans une fiducie sans... Euh, Lien de dépendance. Euh, il y a un article dans le Globe and Mail qui indiquait que Doug Ford est toujours le président de sa compagnie DECO Labels. Puisque cette compagnie devrait être dans une fiducie sans lien de dépendance, comment ça se fait que Doug Ford est toujours indiqué comme le président de l'entreprise? Réponse du Premier ministre. Euh, C'est dans une fiducie. Euh, ça passait par le euh, commissaire de l'intégrité et je n'ai rien à faire avec les exploitations. Quotidienne de l'entreprise. Mais j'apprécie beaucoup cette question. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Les dispositions dans la loi visent à éviter toute apparence de conflit d'intérêts. C'est important pour tous les ministres du cabinet de maintenir une situation sans lien de dépendance. Selon euh, ce qu'a déclaré la compagnie, les. Euh, les administrateurs sont tous membres euh, de la famille et, et, et l'adresse personnelle du premier ministre, son adresse est, est indiquée comme étant euh, le siège social de la compagnie et euh, et aux États-Unis, les gens le pensent que c'est le premier ministre qui dirige la compagnie. Il vient de dire qu'il n'a rien à faire avec les activités quotidiennes de Deco Labels. Mais est-ce que le premier ministre peut affirmer ici aujourd'hui qu'il est tout à fait sans lien de dépendance et n'a aucune... Aucun contact, aucune connexion avec la compagnie. Le Premier ministre, merci. Bon, la compagnie se trouve dans une fiducie, du euh, si. Euh, et je, j'ai trop de, de choses à faire ici, euh, à la Chambre, dans une. Une question posée aux députés de Tourisme, Culture et Sport. Notre gouvernement soutient les Jeux du Canada 2021 en s'engageant dans la région de Niagara en euh, engageant 29 millions de dollars pour la construction de nouvelles installations sportives. Il y aura environ 5 000 participants et 4 000 bénévoles en plus des dizaines de milliers de visiteurs visiteurs euh, du pays. et de l'étranger qui vont encourager leurs athlètes préférés. Pourriez-vous expliquer comment ce financement provincial va aider avec l'activité provinciale dans ma région et à travers la province? Euh, la ministre euh, du patrimoine, sport et tourisme et culture, merci aux députés qui euh, appuient le, le sport euh, à travers le, euh, la province, ainsi que des néo-démocrates de Sainte-Catherine qui ont appuyé cette mesure. Nous dépensons 25, 29 millions de dollars dans le sport et... Euh et cela euh, donne comme résultat des milliards de 12,6 milliards de dollars en retombées économiques, on euh, investit des millions de dollars ainsi que 29 millions de dollars dans l'infrastructure et les installations. Et, euh, vous serez surpris de savoir que nous allons créer pl euh, plus de 400 millions de dollars euh, en retombée économique grâce à nos euh, investissements. Euh, C'est un excellent investissement. Euh pour la province. Merci beaucoup, euh, la ministre, c'est clair que ces Jeux vont avoir un impact économique dans la région du Niagara et à travers l'Ontario. Les Jeux de 2021 vont créer euh, plus de 400 millions de dollars en retombées économiques avec une création de 2100 emplois prévus. C'est plus qu'un investissement dans l'économie locale. Ça permet aux athlètes locaux de compétitionner sur la scène nationale et on ne pourrait pas le faire sans le dévouement et et euh, la connaissance euh, et le travail de nos athlètes. Qu'est-ce que vous faites pour appuyer nos coachs et le de développement des équipes en Ontario? Non seulement nous soutenons Sean Mendes, mais nous avons aussi des champions à l'échelle du monde. Savez-vous que grâce à notre financement, en fait, nous avons financé Bianca Andrescu. Et par l'entremise de l'Institut sportif, nous avons investi 8,2 millions de dollars. En, donc on entraîne Penny Oleksiak et Andre DeGrasse. On a des champions partout dans le monde. Et je suis certaine que lors de ces Jeux de 2021, nos athlètes seront euh, parmi les meilleurs. Et ces Jeux seront les plus sécuritaires. Pour la toute première fois, tous les athlètes seront obligés de respecter la loi de Rowan sur les commotions cérébrales. Monsieur le Président, la province est ouverte aux affaires, mais aussi ouverte aux athlètes. Question suivante, le député de Humber river Creek. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. Cette année, Sonia De Laurentiis, ma commettante, a reçu une d un diagnostic d'un cancer du poumon. Elle est avec nous dans la tribune avec ses deux fils. Son nièce s'est fait traiter à l'un des meilleurs hôpitaux du monde, Princess Margaret Cancer Center. Son médecin lui avait recommandé un médicament particulier. C'était la meilleure façon de lutter contre son cancer, mais ce médicament a coûté à sa famille 10 000 par mois, car c'est un médicament qui est pris à la maison. C'est tout un fardeau pour sa famille. Madame la ministre, allez-vous vous engager à couvrir le coût des médicaments de cancer de Sonia. La ministre de la Santé. Merci. Je remercie le député de sa question et je suis désolé de la situation de euh, votre commettante. Nous sommes en train de revoir euh, les médicaments qui font partie de la liste des médicaments couverts. Le programme Trillium. Est là pour les gens qui ont du mal à payer les médicaments. Et je serai heureuse de rencontrer votre combattante pour mieux comprendre la situation et pour déterminer la manière de l'aider. Question complémentaire. Merci, Madame la ministre. En fait, elle a déjà utilisé tous les moyens à sa disposition. Et en fait, si elle vivait ailleurs, vivait ailleurs au Canada, elle ne serait pas obligée de payer ces médicaments. En fait, ces médicaments sont disponibles à, à beaucoup de patients au Canada. En fait, le gouvernement s'est opposé à une motion du NPD visant à financer ces médicaments de cancer. Le moment est venu de faire ce qui s'impose. La ministre de la Santé... Fera-t-elle en sorte que ces médicaments soient financés par le rameau pour que les personnes comme Sonia reçoivent l'aide dont elles ont besoin Fassez-vous, s'il vous plaît. Si la ministre de la Santé. Oui, je comprends qu'il y a certaines préoccupations pour ce qui est de ces médicaments de cancer. C'est pour ça que nous effectuons une transformation d'un autre réseau de traitement de cancer, que ce soit les politiques, les processus, la technologie, tous ces éléments. Je ne peux pas faire une promesse par rapport à cette situation particulière, mais cependant, nous apportons une réforme au système pour qu'il soit plus réactif aux besoins des patients à l'avenir. Et j'aimerais dire encore une fois que je serai heureuse de rencontrer Sonia et sa famille pour. Lui venir en aide. Merci. Question suivante, la députée de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la très belle ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs, les professionnels immobiliers nous ont demandé de revoir la législation qui gère leur secteur. C'est pour ça que nous avons déposé un projet de loi sur les co le courtage immobilier. La ministre avait parlé des cinq éléments clés du projet de loi, par exemple l'amélioration du choix des consommateurs. La ministre peut-elle expliquer la manière par laquelle ce projet de loi permettrait des changements réglementaires Donnant aux consommateurs plus de choix dans le secteur immobilier. Le ministre des Services gouvernementaux et aux consommateurs. J'apprécie tout à fait la question de la députée de Cambridge. Elle fait un excellent travail pour sa circonscription et elle met en évidence son dévouement à la protection du consommateur. Nous apportons des modifications visant à moderniser le, le secteur immobilier afin de refléter les réalités d'aujourd'hui. Beaucoup a changé depuis 20 ans. Notre gouvernement donne aux consommateurs plus de choix pour ce qui est des achats et des ventes en permettant aux professionnels immobiliers de divulguer les détails des, des offres concurrentes. À, à l'heure actuelle, en cas de plusieurs offres, les courtiers sont obligés de divulguer les offres à toute personne ayant en fait une offre, mais la loi ne permet pas de divulguer le contenu de l'offre. Donc si le projet de loi est adopté, les vendeurs peuvent choisir de participer ou non à ce processus. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre de sa réponse. Et merci d'avoir travaillé si fort avec les consommateurs, avec les courtiers immobiliers pour améliorer la confiance des consommateurs et pour simplifier ce secteur. De notre gouvernement est déterminé à poursuivre ces consultations pour créer des règlements venant en aide aux consommateurs. Madame la ministre, vous avez également parlé des éléments clés de cette loi sur le courtage immobilier. Par exemple, s'assurer d'une bonne réglementation du secteur. La ministre peut-elle nous expliquer la manière par laquelle notre gouvernement euh, s'assurera d'une réglementation euh, grâce à ce projet de loi? La ministre. Oui, notre gouvernement a l'intention d'améliorer la réglementation du secteur immobilier en actualisant les pouvoirs du Conseil immobilier de l'Ontario. Et donc, cette entité sera en mesure de tenir euh, en ligne de compte plus de facteurs euh, pour déterminer l'admissibilité. Il y aura des euh, sanctions administratives et le comité disciplinaire aura la capacité euh, d'invalider euh, l'enregistrement d'une euh, professionnelle immobilière. Les consommateurs l'ont demandé et nous passons à l'acte. Et ce ne sont que quelques-uns des changements dans notre mesure législative, ces mises à jour améliorant la protection du consommateur et améliorant également les informations que reçoivent les consommateurs concernant les obligations des professionnels immobiliers. Nouvelle question, la députée de Toronto au Centre, au Premier ministre. En 2018, votre gouvernement a éliminé le contrôle des loyers pour les nouvelles unités de logement. J'ai entendu d'un groupe de locataires de 21 rue John qui vit dans des unités qui n'ont aucune protection de, des loyers. Et donc, certaines de ces personnes font face à des augmentations du loyer de 25 c'est 375 de plus par mois, 4 500 par an. La majorité des gens que je connais ne peuvent pas se permettre de payer une telle augmentation. Le Premier ministre, comment peut-il justifier ces augmentations de loyer, Tout simplement pour, pour plaire à ses amis. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. J'aimerais remercier la députée de sa question. Selon notre gouvernement, tout le monde en Ontario mérite un foyer sécuritaire. C'est pour ça que nous sommes à l'écoute de toutes les parties prenantes. Nous voulons que le système soit juste pour les propriétaires et pour les locataires. Nous aimerions favoriser des discussions entre ces acteurs. Et voilà pourquoi nous avons fait des consultations dans le cadre de notre plan d'action pour l'immobilier. Et nous sommes en train d'étudier l'apport de, des participants à ces consultations et j'ai fourni des informations au procureur général car en fait nous partageons une responsabilité pour ce qui est de la loi sur l'immobilier euh, à usage d'habitation. Nous allons mettre en place des changements réglementaires et donc j'invite la députée de demander à ses commettants de poursuivre cette discussion. Nouvelle question, la députée de York, le député de York, Sud-Weston. Cette question s'adresse au Premier ministre. La décision du gouvernement de mettre un terme au contrôle de loyer signifie que mes commettants connaissent des augmentations du loyer de 25 Cette les gens ne peuvent pas se permettre de payer ces augmentations. Dans un courriel à l'un des locataires, le bureau du Premier ministre a dit que l'exemption des nouvelles unités du contrôle des loyers encouragera les constructeurs de créer des unités de logement plus abordables. Des centaines de dollars en augmentation sont le contraire d'abordables. Le Premier ministre prendra-t-il l'engagement d'annuler euh, l'élimination du contrôle des loyers Le ministre des Affaires municipales du logement... Je dois corriger le député. En fait, notre gouvernement a promis d'augmenter de, de, le nombre de logements disponibles mais, et nous avons également promis de préserver le contrôle des loyers. Notre gouvernement a annoncé une exemption pour les nouvelles unités et selon nos informations, tout le contraire est le cas. Depuis le mois de novembre de l'année dernière, on voit qu'il y a plus de développement. Au cours des dix premiers mois de 2019, il y a eu plus de 3 800 mises en chantier dans la région du Grand Toronto. C'est un record depuis 1992. Il y a plus de 53 000 unités de logement qui seront créées en 2019. Et l'exemption du contrôle des loyers pour les nouvelles unités a eu un impact très positif au Manitoba. Question suivante, la députée de Burlington. Merci. à la ministre de la Santé. L'hôpital Joseph Grant à Burlington existe depuis 1961. J'ai rencontré ses patients, ses administrateurs et ses travailleurs. Et toutes ces personnes reconnaissent que le réseau de la santé a besoin d'une transformation et doit être plus axé sur les patients. Plus tôt cette année, la ministre a visité l'hôpital Joseph Brandt pour voir la manière par laquelle leur modèle a amélioré les résultats. En santé, notamment chez les personnes âgées. Hier, l'annonce sur. On a fait une annonce sur les soins bucodentaires pour les personnes âgées. Et donc, Anne et Judith, en ma circonscription, auront l'aide dont elles ont besoin. La ministre peut-elle nous parler de notre stratégie, de la manière par laquelle cette stratégie bucodentaire pour personnes âgées euh, s'inscrit dans le cadre de nos efforts pour mettre un terme à la médecine de couloir? La ministre de la Santé, merci à la députée de Burlington de sa question. Oui, notre gouvernement agit pour mettre un terme à la médecine du couloir avec une stratégie à quatre volets. Et ce, cette stratégie porte déjà fruit. Un élément important, c'est la prévention et la promotion de la santé. Un manque de traitement buccodentaire prophylactique peut entraîner des problèmes sérieux à l'avenir qui, qui nécessitent, par exemple, une hospitalisation. Mais malheureusement, tous les intérêts n'ont pas accès à ces soins buccodentaires. Hier, le ministre des Affaires des personnes âgées et moi-même avons annoncé que notre gouvernement honore sa promesse de fournir des soins bucco-dentaires aux personnes âgées à faible revenu. En venant en aide aux personnes âgées à faible revenu, ce programme de soins bucco-dentaires évitera des hospitalisations. Et ce n'est qu'un qu élément de notre plan global pour mettre un terme à la médecine de couloir et j'ai hâte de parler des autres volets du plan dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Vous avez facilité l'annonce d'hier. Les, les, les initiatives comme celle des soins bucodentaires sont des façons d'améliorer le bien-être des personnes âgées. Il y a un lien entre la santé buccodentaire et la santé générale selon l'Ordre des dentistes, des maladies se manifestent par des symptômes oraux. Et voilà pourquoi ce programme de soins buccodentaires améliorera la santé en général et euh, euh, réduira la pression sur les hôpitaux. Notre plan à quatre volets pour mettre un terme à la médecine. de couloir vient de commencer et aura de meilleurs résultats pour tous les ontariens. La ministre peut-elle nous parler du travail de notre gouvernement pour mettre un terme à la médecine de couloir. La ministre de la Santé. Oui, les soins prophylactiques constituent le premier pilier de notre plan. Et deuxièmement, nous voulons que les patients reçoivent les soins les plus appropriés. Nous avons donc créé de nouveaux modèles de soins pour les patients du 911. Nous allons donc éviter les hospitalisations si on peut trouver un euh, professionnel de la santé plus approprié. Et donc, euh, en créant les équipes de Santé Ontario, nous allons mieux intégrer les soins pour améliorer, améliorer le flux des patients. Nous aidons les Ontariens qui ne devraient plus être hospitalisés en leur donnant des soutiens supplémentaires. Nous investissons 27 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans les infrastructures hospitalières pour augmenter notre capacité, nous, euh, mettons, nous modernisons les hôpitaux et des institutions communautaires. C'est le, le meilleur plan global dans l'histoire de cette province et nous allons continuer de nous attaquer, de nous attaquer à la médecine du couloir. Question suivante, le député de Niagara Centre. À la ministre des Transports, depuis des mois, des dizaines de milliers de conducteurs de Niagara qui se servent du tuen, tunnel Thorough. Euh, ont été frustrés. Le ministère a annoncé que la circulation par le tunnel euh, sera fermée et beaucoup d'élus ont fait part de leurs préoccupations. La ministre des Transports n'a pas encore adressé les difficultés concernant l'accès aux hôpitaux et les aux, aux, et difficultés créées pour les ambulances, ce qui pourrait mettre à risque les résidents une circulation à un sens n'est pas une solution. Cela entraînera toutes sortes de perturbations. La ministre va-t-elle écouter les élus locaux et va-t-elle faire ce qui s'impose pour préserver la circulation actuelle pour que notre communauté soit sécuritaire et accessible? La ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'en face de sa question. Plus tôt cette semaine, j'ai reçu une lettre du député d'en face et des autres députés d'en face du Niagara. J'ai également pu parler au député de Niagara-Ouest de notre caucus qui a recommandé à ce que le ministère consulte les acteurs municipaux afin de trouver une solution à ce problème. Je comprends les difficultés Entraîné par la fermeture de ce tunnel et informer les conducteurs quant à ces fermetures est très important. Les représentants du ministère transmettent des informations régulièrement par la voix de plusieurs entités et par les médias. Mais nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers et nous allons toujours nous efforcer à améliorer notre communication avec les municipalités et les conducteurs. J'ai demandé aux euh, représentants de mon ministère de créer de nouvelles solutions et de m'en faire rapport. Question complémentaire, le député de Niagara Falls. Merci aussi à la ministre des Transports. 24 000 véhicules passent par le tunnel Thor à tous les jours. La majorité sont des résidents de Niagara Falls ou font la navette au travail à Niagara Falls. Il y a des, des propriétaires d'entreprises qui, qui nous disent que c'est un désastre pour leurs entreprises. Les résidents du, nous parlent à quel point la situation sera difficile. Il y a des préoccupations concernant le temps de réponse des premiers intervenants. Comment se peut-il que cette fermeture ait été planifiée sans tenir compte de la capacité des chasse-neige de passer par ce tunnel? Ça n'a aucun sens. Les élus locaux demande une rencontre, une réunion pour savoir le moment où la ministre a appris que le tunnel ne serait pas sécuritaire. La ministre va-t-elle rencontrer des élus locaux pour répondre à ces questions et va-t-elle prendre l'engagement de fournir davantage de ressources pour que ce tunnel soit ouvert dans les deux sens la ministre. Merci, Monsieur le Président, et merci au député pour sa question et pour avoir soulevé les inquiétudes des résidents et des conducteurs de Niagara. Je voudrais répéter, Monsieur le Président, que nous avons entendu les inquiétudes qui ont été soulevées et que le ministère essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à ces inquiétudes. En ce qui concerne le déneigement, euh, une des ordinaire ordinaires ne pourra pas rentrer dans le tunnel. Alors s'il y a plus de 2 ,5 cm de neige, on va fermer le tunnel. Je sais que ce n'est pas la meilleure solution, mais on essaie évidemment de trouver d'autres solutions pour avoir quelque chose qui serait à long terme pour les gens du Niagara. Le ministère est en train de mettre sur pied des plans à long terme et on va en parler au public très bientôt. La députée de Durham, moi j'ai une question pour le ministre adjoint de l'énergie. Alors le gaz naturel, c'est ce qu'on utilise pour le chauffage et c'est certainement quelque chose qui est moins cher que d'autres sources comme l'électricité, euh, le pétrole ou le propane. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les Ontariens qui peuvent avoir accès euh, au gaz. Alors, il y a des parties de la région qui n'ont pas accès. On aimerait donc qu'il y ait un peu de, de modification au processus. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir fournir le chauffage au gaz dans les régions qui n'en ne, disposent pas? Alors, merci à la députée de Durham pour cette question, pour sa grande représentation. Alors l'expansion, donc euh, le programme d'expansion du gaz naturel essaye de donner euh, la possibilité d'utiliser le gaz pour le chauffage dans plus d'endroits dans la province. Il y aura des nouveaux projets qui vont être soumis euh, à la commission de l'énergie. Et le succès de ce programme a été absolument incroyable. Il y a un programme euh, dans différentes régions de l'Ontario, comme Chatham-Kent, Southern Bruce et les Chippewas, euh, les premières nations des Chippewas. Donc, on voudrait qu'il y ait euh, des possibilités pour la plupart des Ontariens d'utiliser le gaz naturel pour le chauffage. Ça va également aider à l'économie. La députée, alors euh, je remercie euh, le député le député ou le ministre pour avoir soulevé donc l'intérêt d'avoir plus de gaz naturel dans toutes les régions de l'Ontario. Et je sais que Helen Ling et Skugog seront très heureux si on peut étendre donc, le programme. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que les Ontariens vont pouvoir économiser une fois qu'ils seront... Euh, donc, mis dans un programme de gaz naturel. Alors, le ministre, merci pour cette question de la députée de Durham. Alors, certainement, c'est quelque chose de très important. Si on utilise du gaz naturel, on peut économiser 2200 par année. Et ça, ce sont des économies considérables pour uh, tous les Ontariens. Et en plus, euh, si on utilise le gaz naturel, cela veut dire que la province est ouverte pour les affaires. Alors, par exemple, à l'Hompton si on a plus de possibilités d'avoir de, le gaz, on pourrait certainement euh, avoir des économies et également avoir 400 emplois supplémentaires. Alors, on va continuer. Le député J'ai une question pour le premier ministre. Alors, l'autoroute 11, c'est l'autoroute transcanadienne, mais en dessous de North Bay, c'est en première classe. Mais quand on va plus loin que North Bay, c'est deuxième classe. Alors, le neigement, c'est encore de deuxième classe. Alors, ce n'est pas juste le NPD qui se plaint. Tous les gens du nord de l'Ontario s'en sont plaints. Je vais citer le député de Nipissing dans le dernier Parlement qui disait que les municipalités voudraient que le ministère essaye d'évaluer, avoir une réqualification pour que l'on ait suffisamment de délégements dans toutes les parties de la province. Mais alors, si on veut que l'autoroute 11 et 17 soient de première classe, eh bien, on n'a pas accepté ça. On ne voulait même pas en entendre parler. Est-ce que vous pensez que les conducteurs sur l'autoroute 11 et 17 au nord ont besoin d'avoir un déneigement de deuxième classe et que les gens vont continuer à être indigés? Le ministre des Transports. Alors, merci pour la question et je vais y répondre. Alors, évidemment qu'en hiver, cela cause pas mal de problèmes pour l'entretien des routes et certainement dans le nord de l'Ontario. Alors, il y a cinq classes de routes avec des délinations 11 et 17. C'est deuxième classe. Mais évidemment que sur le plan pratique, l'entretien des routes, que le, donc ils demandent au ministère de donner donc, des, des services privés, c'est donc bien mieux que ce qu'on donne dans la, les routes de première classe. Alors, normalement, on doit attendre 8 heures mais 11 et 17, c'est 7 heures. Ministre, donc, on essaye de s'assurer qu'on a suffisamment donc, de maintien ou d'entretien des routes pour assurer la sécurité des conducteurs. Le député, merci à la ministre. Et je suis heureuse que vous étudiez ce dossier parce que moi, j'en ai parlé avant, j'en reparle. La dernière fois qu'on avait accès à ce genre de renseignements, et si vous êtes dans le district de Timiskaming, et s'il y a un accident sur une route faciale, c'est quatre fois plus sûr d'être quelque chose qui va occasionner la mort. Alors si c'est vrai que l'entretien est mieux à Timiskaming que dans le sud de l'Ontario, alors montrez-nous ces renseignements-là, parce que les gens continuent à mourir sur nos routes. La ministre des Transports, la sécurité sur nos routes, c'est vraiment la priorité numéro un du ministère des Transports. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse de dire qu'on essaye de continuer à améliorer donc l'entretien des routes. Et je pense que, donc, on a la, le meilleur dossier en ce qui concerne la sécurité. Mais évidemment que dans le Nord, il y a des circonstances qui sont difficiles. Alors, on continue d'essayer de, oh, donc, réparer peut-être certaines émissions. On va essayer de donner des solutions. Et le ministère essaye de trouver de nouvelles façons pour que les conditions continuent à s'améliorer. Mais cette heures pour avoir tout déneigé, c'est quand même mieux que ce qu'on en espère dans les autoroutes de première classe. Donc, mais on va quand même continuer d'essayer d'améliorer les choses. Le député de York-Sud-Ouest a un rappel au règlement. Alors, le ministre des Affaires municipales a dit qu'il essayait de. Alors, je sais qu'un député ne peut pas corriger ce qu'a dit un autre député. Alors, moi, je vais dire que j'avais posé une question et le ministre n'a pas répondu à ma question. Alors, on permet aux députés de corriger ce qu'ils ont dit, mais pas de corriger ce qui a été Un rappel au règlement. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les gens. Dont... <applaudissements> non, pas, pas de rappel au règlement pour présenter les, les spectateurs. Conformément à l'ordonnance 29A, alors la députée de Toronto Centre dit qu'elle n'était pas satisfaite de la réponse à sa question en ce qui concerne donc, les coupures pour le contrôle des loyers. Et cette question donc, sera, fera l'objet d'une discussion mardi à 6 heures. Et donc, la députée de Hamilton-West-Ancaster, Dandas, avait dit également qu'elle n'était pas contente de la réponse à sa question en ce qui concerne euh, les déchets dans les cours d'eau. Et nous allons reprendre la séance à une heure.